Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mémodiag avec pour thématique aujourd'hui le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Oui je sais, ça sonne dur à l'oreille, on va encore employer des mots compliqués, des expressions incompréhensibles, mais bon, mais je me devais de la faire. Je me devais de la faire pour tous ceux qui sont perdus avec le DPE. Je vais essayer humblement de mettre un peu de lumière dans ce diagnostic qui est au cœur de nos préoccupations environnementales. Ah, excusez-moi, j'ai mon, mon téléphone qui sonne, et je décroche, hein, 30 secondes, oui, allô Allô Oui Monsieur Pinel au bigophone, Oui. je suis bien chez Jack Munster Jack Hunter, oui, effectivement. Bah voilà, j'aurais besoin d'un petit conseil. Bah allez-y, je vous écoute, je suis là pour ça. J'allais vendre mon appartement là, mm -hmm. un petit duplex de 34,8 mètres carrés, rue du Faubourg du Temple, mm -hmm. un petit bijou. Alors, le notaire, il me dit qu'il lui faut le DPE machin. Alors, je, quoi, je fais quoi Moi, je fais venir un couillon qui me fait le délag, mm -hmm. un pas cher, tu vois, que j'ai mm -hmm. trouvé sur le pont, coin. Mm -hmm. Il vient, mm -hmm. le gars, il reste 30 minutes, on boit un café, il repart, je reçois le DPE, je lui donne au notaire. Mm -hmm. Et là, il me dit, tu sais pas, qu'est-ce qu'il me dit, le notaire Mais c'est une passoire, votre appartement, monsieur Pinel. Mm -hmm. Je suis tout dénu, comment, qui c'est ça, le gars « Comment t'as raison, mon con ?» Je lui dis Une vraie passoire à mousse, cet appart. J'en ai tapé de la mouille, une vraie poissonnerie. » Il me dit « Non, non, il y a méprise. » Il me dit « C'est par rapport au chauffage. Mmh. » okay, euh, Mais Effectivement. je lui dit « Mais euh, plaît-il » Il me dit « Vous consommez trop de chauffage, monsieur Pinel. » Oui, c'est possible. « Avec une note comme celle-là, on va pas pouvoir vendre. »« Fois, j'ai monsieur Pinel qui me dit. »« Ah, bah alors là-bas, alors là-bas. » Alors, ni une, ni deux, qu'est-ce que je fais bon, Je coupe les radiateurs et mmh. j'ouvre les fenêtres. Et <rire> malin l'autruche mmh. Mais là, depuis que j'ai un petit problème quoi, tu vois, j'ai un petit problème, j'arrive pas à dormir à cause du bruit, et euh, ben, c'est plus possible quoi, je m'appelle les miches, mmh. alors je sais plus quoi faire. Mais, quoi. Euh, mais euh, une question, elle a combien votre note sur le diag Bah ben, si Mais... Je sais pas ce qu'ils ont foutu ces cons-là, ils m'ont mis un hache. Oh, J'aurais préféré manger, ah, c'est-tu pas ce que je veux dire quoi, mais un hache, ça existe pas ben, Je savais bien qu'il y avait une couille dans le potage. Oh, je m'en fous, je vais, je vais faire opposition Allez hop, bon lui on va Allez, restez ici, on va reprendre depuis le début. Ah, attends, ne hein, me parle pas des dinosaures, on me l'a déjà fait. Non, non, non c'est ah. bon, c'est bon, allez, on, ah, on, on reprend tout depuis le début, je vais tout vous expliquer. Bon, le problème est plus grave que ce que je pensais ok donc on va faire on va essayer de faire plus simple euh, voyons à quoi ça ressemble de faire faire un diagnostic euh, de performance énergétique pour la vente de son appartement ou de son bien immobilier et nous prendrons l'exemple donc euh, de monsieur euh euh, je vous rappelle que les informations euh, dont on va parler dans cette vidéo sont toutes basées sur de la réglementation en vigueur, euh, sur la documentation en collaboration avec InfoDiag Magazine et bien évidemment sur mon expérience professionnelle de 20 années dans le diagnostic immobilier. Bon, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir mettre la gomme et rentrer dans le vif du sujet. Le diagnostic de performance énergétique fait partie des diagnostics obligatoires depuis 2006. Il est issu d'une politique européenne globale qui vise à œuvrer pour la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments et la limitation des émissions de gaz à effet de serre dans l'environnement il renseigne les futurs acheteurs ou locataires sur la consommation énergétique primaire en kWh par mètre carré par an et sur la consommation en kilo CO2 mètre carré par an émise par un logement ou un bâtiment bon en clair ça te dit combien tu vas raquer de chauffage par an quoi C'est un indice, ce diagnostic doit être réalisé par un opérateur certifié et assuré. J'aborderai la certification des diagnostiqueurs immobiliers et leur assurance dans une autre vidéo, donc pas de panique. Les certifications et assurances doivent être jointes obligatoirement à la fin du rapport de DPE. S'il n'y en a pas, les rapports peuvent être contestables. Dans le rapport de DPE, vous trouverez un résumé de tout un tas de choses, des caractéristiques de votre logement ainsi que le descriptif des équipements. Vous y retrouverez également et surtout le taux d'émission de gaz à effet de serre lié à votre consommation d'énergie primaire. Pour rappel, les consommations d'énergie primaire sont liées au chauffage, à l'eau chaude sanitaire et au type de refroidissement. Dans le rapport, vous trouverez aussi le taux d'énergie d'origine renouvelable utilisé et bien entendu, votre lettre de classement du logement selon l'échelle de référence A, B, C, D, E, F et G. Ça se lit de haut en bas ou de bas en haut, peu importe. A étant le meilleur score, G étant le pire score. On parle de passoire énergétique ou plutôt de logement énergivore pour les scores les plus bas. Et pour finir, vous trouverez aussi les recommandations pour les travaux afin d'améliorer les performances énergétiques du logement. Ou du bâtiment. Attention, ce sont des recommandations, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas non plus d'indice de chiffrage sur le coût des travaux, ce sera plutôt le rôle de l'audit énergétique. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi encore ce truc Quelle est la différence entre audit énergétique et DPE Et là, je vous expliquerai tout dans une autre vidéo, je vous le promets. Le DPE a une validité de 10 ans à sa date de création et à partir du moment où aucun travaux révélant de l'isolation ou des équipements n'ont été réalisés dans le bien diagnostiqué ce diagnostic vous sera obligatoirement demandé pour toute transaction immobilière liée à un contrat de location ou de son renouvellement pour une promesse de vente ou pour un contrat de vente d'immeubles bâti. attention le dpe est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire a été délivré après le 30 juin 2007 le maître d'œuvre doit remettre le dpe au nouveau propriétaire du bien achevé si vous avez besoin de connaître la différence entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage, faites-le-moi savoir dans les commentaires, je ferai une vidéo à ce sujet. Bon, tout le monde parle du nouveau DPE, mais qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans cette troisième version du DPE Parce que je suis sympa avec vous et parce que c'est le thème de la vidéo, voici un petit résumé des six modifications principales qui ont été apportées au nouveau DPE. Bon la première chose à savoir euh, sur cette modification Enfin, sur la première modification c'est qu'avant il existait deux méthodes de calcul pour réaliser un DPE. il y avait la méthode dite sur facture et la méthode dite 3cl en très simplifié la méthode sur facture consistait à prendre vos trois dernières années de consommation de chauffage et de calculer votre résultat en fonction de ça la méthode 3cl quant à elle est beaucoup plus exhaustive et dépend de plusieurs facteurs comme par exemple le relevé des matériaux et des isolants les surfaces donnant sur l'extérieur les ponts thermiques les équipements etc. Et le logiciel va calculer tout ça tout seul avec le relevé de ces informations. Alors, depuis le 13 avril 2021, sauf exception, il n'y a plus que la méthode 3CL qui est prise en compte obligatoirement dans les calculs de résultats de performance énergétique. Tout ça, pourquoi Eh bien, je pense que ça va parler à certains, mais les fameux DPE Vierges. Euh, qu'on pouvait retrouver euh, chez les notaires euh, sur les cessations, sur les ventes. Euh, bon, euh, Ça en a énervé plus d'un euh, et donc bah, avec cette technique, fini, ciao Pipo, ciao Tintin, tout ce que vous voulez, il n'y aura plus jamais de DPE vierge et les DPE vierges, pour rappel étaient fournis en l'absence bien évidemment de facture de chauffage. La deuxième chose à savoir c'est qu'il y a cinq typologies d'équipements prises en compte pour le calcul de l'émission de gaz à effet de serre soit deux de plus par rapport à l'ancienne version. Alors on y retrouve le chauffage, l'eau chaude, chaude, sanitaire, les sanitaires, la climatisation, l'éclairage et la ventilation. La troisième chose à savoir sur le nouveau DPE, c'est qu'il est beaucoup plus fiable en termes de résultats. La méthode 3CL prend en compte de nouvelles valeurs liées aux dernières évolutions technologiques des matériaux et des équipements. La quatrième chose à savoir, c'est que l'ancien DPE était carrément, on va le dire... Illisible ou même incompréhensible pour la plupart des personnes, à part pour les diagnostiqueurs et encore. Et donc, suite à cette incompréhension générale de la lecture des rapports de DPE, un changement s'opère sur le document qui devient plus fluide, plus intuitif. Ils sont donc conçus pour apporter une meilleure compréhension des résultats et surtout des actions correctives à mener le cas échéant. La cinquième chose à savoir dans les nouveautés, et pas des moindres, c'est que maintenant, le DPE est tout posable. Mais pas ses recommandations. En clair, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la lettre qui vous a été calculée qui a été calculée sur le rapport. Euh, vous pouvez faire appel, ou euh, toute tout, tout autre démarche que vous jugerez utile, mais vous ne pouvez pas refuser les recommandations du technicien pour améliorer les conditions énergétiques de votre logement. La dernière chose à savoir sur le nouveau DPE concerne les passoires énergétiques. Une passoire énergétique ou un logement énergivore, pour être plus... Euh, jolie, euh, était déterminée par sa consommation en kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et aujourd'hui, elle prendra également en compte les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, donc en kg CO2 par mètre carré par an, dans son calcul. C'est-à-dire que plus l'émission du gaz est importante, vous pouvez avoir peut-être une bonne note euh, côté kWh, euh, mais si votre consommation de gaz à effet de serre est importante, automatiquement se fera baisser la note sur l'ensemble, en fait sur le global. La réalisation du DPE suit un mode opératoire bien précis et avec un équipement bien précis afin d'avoir un DPE le plus juste possible. Le propriétaire doit fournir une liste de documentation pour pouvoir donner tous les moyens au diagnostiqueur de bien réaliser sa mission. La liste des documents ainsi que les détails exhaustifs de l'intervention et du matériel sont consultables sur notre site internet. Le lien est dans la description. Vous y trouverez aussi le modus operandi. Le DPE ne s'applique pas partout comme toute règle, il existe des exceptions et le DPE n'y échappe pas. Euh, certains types de bâtiments ne sont pas concernés par le diagnostic de performance énergétique, dont en voici un peu la liste. Alors, les nominés sont les constructions provisoires de type baraquement de chantier, des modules ou des bâtiments vendus pour être démolis dans les deux ans, les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute, au sens de l'article R112-2 du Code de l'urbanisme, est inférieure à 50 carrés, mais j'y reviendrai. Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel qui demandent une faible quantité d'énergie de chauffage, production d'eau chaude sanitaire et refroidissement des bâtiments. Des bâtiments spécifiques, tels que les lieux de culte, églises, mosquées, synagogues, etc., reconnus bien sûr, euh, ou des monuments historiques protégés. Et bien entendu, tous les bâtiments dépourvus de chauffage ou, ou qui ont juste une cheminée, un foyer ouvert seulement comme source de chauffage. Alors la petite info, la petite info, euh, je vais vous la lire directement euh, par rapport au site euh, donc, euh, du, du service public, euh, donc qui a publié donc une note euh, datée du 10 août 2022. Euh, et cette note, c'est « Loyer bloqué à partir du 24 août 2022 pour les passoires énergétiques. » Donc Je vous lis euh, brièvement l'article, euh, mais c'est quand même bon à savoir pour euh, tous les propriétaires. « À partir du 24 août 2022, les loyers des logements dont le diagnostic de performance énergétique est classé F ou G, passoire énergétique ou thermites, enfin voilà, logement énergivore, ne pourront plus être augmentés. Ce blocage concerne les nouveaux contrats de location et progressivement les contrats en cours. » Euh, en fonction de leur reconduction tacite ou de leur renouvellement. En application de la loi de la lutte contre le dérèglement climatique publiée au journal officiel le 24 août 2021, les loyers des logements dont le diagnostic de performance énergétique est classé F ou G ne pourront faire l'objet d'aucune hausse. L'entrée en vigueur de cette disposition était programmée un an après la publication de la loi au journal officiel. Voilà, je pense que c'est une notion qui est importante à savoir pour vous, locataires, et pour vous, propriétaires. Donc, voilà, attention, c'est valable pour les, les, les encours, mais les encours qui vont être renouvelés, c'est à date de renouvellement. Si je comprends bien l'article, d'ailleurs, si je le comprends mal... N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, ce mémo diag touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je ne suis pas rentré dans les détails du diagnostic, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch pour en discuter, pour discuter métier et répondre à vos questions. Tous les dimanches, je suis présent entre 14h et 16h. Donc je mets le lien dans la vidéo de la description. Je vous remercie encore une fois, mille fois, et je vous dis à très bientôt.